Bonjour. Donc la première table ronde de cette matinée sera consacrée aux archives ouvertes, une table ronde qui va durer jusqu'à 11 heures. Noémie vous a présenté en introduction tout à l'heure la notion de libre accès à l'information scientifique et technique. Il y a deux moyens d'atteindre cet objectif. On les résume brièvement en parlant de voie verte et de voie dorée. La voie dorée, c'est des revues qui sont publiées directement en accès ouvert. Ça va être le sujet de la table ronde qui va suivre tout à l'heure à 11h15. La première méthode, la première mise en œuvre qu'on résume sous le nom de Voie verte, c'est d'inciter les auteurs à déposer eux-mêmes leurs publications dans des plateformes en ligne qui sont des plateformes librement accessibles à tout internaute et surtout interconnectées avec tous les outils de l'Internet grâce à des systèmes de métadonnées. Archive, pour dire que c'est un dépôt qui se fait après la publication première dans une revue. Ouverte, pour dire que ce qui est déposé dans cette archive est accessible à tous et surtout est interopérable par un système de métadonnées, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver facilement sur Internet, on peut le lier avec d'autres informations. C'est cette logique du dépôt dans des archives ouvertes, dans des archives institutionnelles, que nous allons euh, étudier ensemble au cours de cette table ronde, notamment parce que c'est la méthode qui est privilégiée en Europe et notamment en France, en Allemagne, d'une part, et en France, depuis la loi promulguée le 7 octobre, qui facilite le dépôt dans des archives ouvertes pour les chercheurs, en passant outre, en quelque sorte, les contrats d'édition que les auteurs peuvent signer avec les revues. Donc cet avantage donné à la voie verte dans la stratégie de développement de la recherche, c'est le sujet que nous allons étudier ensemble dans cette table ronde avec trois intervenants qui vont pouvoir développer, j'espère, des points de vue différents, ou du moins donner des éclairages complémentaires sur cet enjeu. Euh, Isabelle Léglise, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice d'un laboratoire commun, euh, d'une unité mixte de recherche, euh, INALCO, Institut IRD, j'ai un trou sur le... Institut pour la Recherche pour le Développement, merci, et CNRS, qui est un laboratoire de linguistique, le CEDIL, Structure et Dynamique des Langues, et qui va pouvoir nous donner à la fois son point de vue de chercheuse, mais aussi son point de vue de directrice de laboratoire et de voir quels rôle peuvent jouer les archives ouvertes dans ces, dans ces deux fonctions. Huguette Rigaud à ma droite, directrice des presses de l'INALCO, une euh, professionnelle des bibliothèques repenties qui est passée du côté de l'enseignement et de la recherche et qui est l'animatrice du portail HAL de l'INALCO, HAL à l'SHS, Hyperarchive en ligne. C'est l'archive ouverte proposée par le Centre de la communication scientifique directe du CNRS aux sciences humaines et sociales françaises pour disposer d'une archive institutionnelle. Et les établissements peuvent créer, en quelque sorte, des sous-ensembles dans cette archive. Et Huguette pourra nous parler de la, cette logique de stratégie d'archives d'établissement au sein d'un portail comme HAL. Et à ma gauche, Benjamin Jean, juriste directeur ou président, je, je ne sais pas, au juste, du cabinet Inocube, et spécialisé dans les stratégies d'ouverture de données, d'ouverture de code, euh, d'interopérabilité, et qui pourra donc nous, nous donner sa lecture euh, de juriste sur, d'une part, la stratégie de recherche adoptée en France avec la Voie verte, et sur les applications concrètes et les questions qui restent ouvertes avec la nouvelle loi du 7 octobre sur, pour une République numérique. Je vous propose d'organiser cette table ronde en trois temps. Et à la fin de chacune de ces discussions, de vous laisser la parole pour poser les questions que vous, que vous aurez. Et d'étudier les implications de la loi dans chacune de ces parties. Nous n'allons pas commencer par un, par un exposé de, de la loi du 7 octobre, mais nous allons voir à travers trois axes, à travers, à travers trois questions, quelles sont les implications de cette loi du 7 octobre. Trois questions qui sont les questions, je pense, que vous pouvez vous poser. D'abord, c'est de vous demander à quoi servent les archives ouvertes. Dans la stratégie de publication d'un chercheur, quelle est l'articulation entre une archive ouverte et une revue Quelle complémentarité Quelle concurrence Deuxième question, c'est de savoir qui peut déposer et qu'est-ce qu'on peut déposer Des questions très pratiques sur la question donc, de l'utilisation, que peut faire un chercheur publiant d'une archive ouverte Et enfin, dans une troisième partie, quel est le rôle des archives ouvertes dans la politique de visibilité et de valorisation de la recherche d'un établissement Un établissement qui peut être donc un laboratoire comme une université ou un institut. Alors, avant d'étudier ces trois points, je vous propose, chacun d'entre vous, euh, peut-être de compléter la présentation que j'ai pu faire en faisant, en quelque sorte, votre autobiographie en termes d'archives ouvertes. Disons, quel est votre rapport aux archives ouvertes, depuis quand les pratiquez-vous, et quel usage vous en faites dans votre activité professionnelle En commençant par Isabelle Léglise. Merci. Euh, donc... Euh... Enfin, moi, c'est un témoignage à titre donc individuel d'abord. Euh, je pense que j'ai découvert les archives ouvertes euh, autour de 2005-2007 euh, par le centre de documentation euh, de notre campus euh, CNRS à Villejuif, qui euh, a décidé d'essayer de sensibiliser les chercheurs euh, aux archives ouvertes. Donc euh, ils ont organisé un certain nombre de, de, de réunions euh, euh, incitatives euh, euh, pour nous encourager à, dé, à, à, déposer, euh, à déposer nos articles, euh, même en nous disant « mais vous savez, c'est pas, pas si difficile que ça, il suffit d'un résumé en français, un résumé en anglais, quelques mots-clés, et puis c'est bon ». Voilà. Donc moi, j'ai commencé, euh, commencé oui dans, dans ces années-là à, à, mettre, à mettre mes articles. Et pour contourner les difficultés, ce que je mettais toujours, c'était des versions N-1. Donc c'était toujours ma, ma version d'auteur euh, que, je, que je mettais en ligne et que je mettais en ligne sous HAL euh, voilà, AL ou HAL-SHS. Euh... Alors ensuite, euh, de, de cette première sensibilisation, euh, eh c'est devenu une espèce d'obligation euh, parce que le CNRS, qui est mon propre employeur, euh, encourage la publication dans HAL et parce que pour les comptes rendus d'activité qu'on doit faire chaque année, eh bien on peut récupérer automatiquement euh, les, euh, les références qu'on a mises dans HAL. Et donc du coup, ça évite tout un ensemble de saisies, etc. Voilà. Et alors bon après, euh, en tant que du coup voyant voyant cet intérêt, en tant que directrice de laboratoire, euh, ce qu'on a, qu a fait au CEDIL, c'est qu'on a rendu ça euh, obligatoire, on va dire, pour euh, tous les tous les membres du laboratoire, euh, enseignants chercheurs, euh, chercheurs, doctorants, post-doc. De déposer, de déposer dans HAL comme une espèce de contrat, c'est-à-dire que bah, le laboratoire donne des finances, en, revend, enfin, en échange, on, on, attend, on attend à ce que tout le monde dépose au moins des notices et puis, si possible, des textes. Voilà. Merci beaucoup. Huguette, Aline Alco, aussi, c'est obligatoire de déposer dans HAL <rire> Merci d'avoir posé la question. Euh... Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Tu n'es pas obligé de prendre cette accroche-là. Ce sera peut-être le je, troisième voilà, thème qu'on va prendre. Voilà, C'était la je, provocation. C'est un petit peu difficile. Euh, non, ce n'est pas obligatoire. Rien n'est obligatoire. Alors, je sais très bien que euh, Couperin voudrait bien que ce soit obligatoire. Donc, euh, c'est une question piège. Merci. Euh, mais c'est très difficile en, en France. On a toujours le fantasme de... de d'un certain nombre d'institutions étrangères où oui, effectivement le, le mandat est, est quelque chose de très important, mais en France euh, non, ce n'est jamais obligatoire. On peut toujours faire des déclarations euh, de stratégie d'open access et d'avoir des actes forts en matière euh, d'open access. Et je pense que maintenant l'INALCO est, est, est dans cette problématique là, mais il n'y a pas d'obligation. Donc je vais, on va garder ça pour. Euh, la troisième question. Donc, euh, merci de m'avoir de, de présenté directement comme une repentie des bibliothèques. Donc, je vais continuer à assumer euh, à la fois ce, cette, euh, bah, ce passé euh, et donc, ça implique quand même aussi un, un certain âge. Euh, donc, euh, je suis tombée assez vite dans, dans l'open enfin, access mais d'une certaine manière, puisqu'en fait, à l'époque, ça s'appelait euh, le libre accès aux collections et euh, Daniel Renou que j'ai eu la, la, la surprise et la, et la joie de, de rencontrer euh, ce matin et qui est là dans, dans, la, dans la salle euh, sait combien le chemin a été finalement assez rude pour arriver à mettre en place ces collections dans les bibliothèques. Alors maintenant ça fait, euh, ça fait très has been parce qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Non, mais peut être bien clair pour tout le monde, libre accès des collections, tu parles de livres directement accessibles dans les salles de lecture et non pas cachés dans les sous-sols des Exactement, magasins. et en plus, à l'époque, on se posait la question du libre accès à Française, donc avec des constructions euh, telles euh, la Bulac ou d'autres types de constructions que vous, vous connaissez bien, ou alors le libre accès, euh, je dirais, au magasin qui était un peu le libre accès à, à, à l'américaine. Euh, donc il y a eu quand même pas mal de réflexions et vous voyez maintenant que, quand je dit, là, le livre accès aux collections, tout le monde a l'air de dire, mais elle parle de quel temps euh, Ben bah non, il y a des gens qui ont été, des, on va dire, des militants euh, de, de ces actions-là. Moi, la première fois que je suis rentrée dans une bibliothèque euh, comme professionnelle, comme petit professionnel, j'étais vacataire, hein, euh, j'ai fait sauter la banque. Donc, sauter la banque, ça voulait dire faire, enlever la banque de prêt qui, qui, qui marquait le, la, la rupture entre l'espace public, qui était tout simplement un espace où on venait chercher et on commandait, enfin, on commandait en fait à des ouvrages et de l'autre côté où il y avait tout l'espace des livres bon voilà donc ça c'est mon côté has been. donc si vous voulez à partir de là le livre accès aux collections je me suis dit à un moment donné, en venant, en devenant euh, enseignant-chercheur, euh, ça serait vraiment très très bien qu'on mette, euh, qu travaille aussi sur l'open access au contenu, aux ouvrages, mais aux ouvrages euh, sur Internet. Il se trouve aussi que ça fait assez has-been. Euh, J'ai été tout de suite, euh, euh, je dirais, une actrice de la diffusion euh, des connaissances par, euh, par Internet, donc, dès 1995, j'étais déjà dans le fait de faire un premier site et de diffuser un certain nombre de, de choses, de produits, on va dire, de pédagogie innovante. En 1995, ça fait un peu bizarre, notamment avec un site, la main à la Pâte, qui impliquait justement de, de, de rendre accessible des, des contenus. Alors là, c'était assez différent sur, donc, en travaillant sur Internet. Bon, J'arrête la, la, la session... <rire> nostalgie, euh, plus précisément, plus près de nous. Euh, j'ai commencé à m'occuper des, des, des revues de l'INALCO en, en 2010. Euh, il y avait euh, cinq revues rescapées d'une évaluation ARS euh, de l'INALCO en 2009 et euh, cinq revues. Et j'ai tout de suite proposé à la fois au président Legrand et euh, aux équipes de ces revues de mettre ces revues en open access. Euh, la plupart m'ont entendu, c'était un truc un peu bizarre, mais ils m'ont entendu, ils m'ont suivi et à l'heure actuelle, euh, finalement, maintenant, on est, enfin, y a, on est parti avec 5 revues, on est sur 10 revues, 8 sur euh, revues.org et 2 sur euh, Epicience. D'ailleurs, les deux revues sur Epicience ne sont pas encore totalement euh, sorties, mais euh, nous serons les deux premières revues en SHS sur, euh, sur Episcience. Et Epicience. Ça pose directement le problème de l'utilisation, d'une certaine manière, de, de l'archive ouverte HAL, euh, puisqu'en fait, sans c'est d'abord déposer une version 1, une version 2, une version 3. Après la version 3, on va dire qu'elle est éditorialisée. Donc c'est vraiment le, le passage de, de, de l'Open Access Green à l'Open Access Gold sur un même objet, sur, sur des mêmes objets éditoriaux, et ça me semble tout à fait intéressant. Et vous voyez que finalement, euh, ne serait-ce qu'avec 10 revues, ça fait pas mal de d'auteurs concernés par l'open access et ça fait pas mal de, de rédacteurs, de comités de rédaction qui sont déjà très très très impliqués dans, dans ces problématiques d'open access. Alors, en, toujours d'un point de vue chronologique, euh, il y a deux ans, puisque après une évaluation ARS de l'évaluation ARS de 2013, euh, les évaluateurs avaient été très satisfaits de cette politique d'open access et ils avaient été aussi très satisfaits d'une politique d'annotation ou d'annotation de, de, de, à partir de, de métadonnées multilingues. Euh, pour vous donner une idée. Euh, en termes d'audience, à travailler sur, systématiquement sur des métadonnées multilingues, euh, au moins en trois langues. J'ai des revues qui travaillent en cinq langues, donc euh, titres, euh, euh, résumés et mots-clés en cinq langues. Euh, on arrive même sur des niches très très petite, comme les revues de l'INALCO, à faire de l'audience. Et par exemple, la revue, c'est toujours un étonnement, pour pas pour les personnes qui travaillent dans cette revue, mais pour les collègues de l'INALCO, la revue qui a le plus d'audience, et une audience internationale, c'est la revue de l'Océan Indien, qui est une revue d'études malgaches. Vous voyez, c'est quand même une niche assez petite. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, en tout cas pour arriver à faire comprendre l'Open Access. Après, dans ce parcours d'open access, j'ai proposé à la présidente Manuelle Franck, après l'évaluation, de se dire que c'était intéressant sur les revues mais il fallait faire quelque chose au niveau des, des monographies euh, scientifiques. Et donc euh, c'est cette année que nous avons euh, mis en place, créé euh, les presses de l'INALCO qui sont un éditeur euh, très très open access puisque c'est dans les fondamentaux euh, de cette maison d'édition, il y a différents fondamentaux, euh, l'open access euh, l'évaluation le, le, par les pairs euh, les contradictions sous Creative Commons euh, le multi-support et et le multilinguisme. Donc, voilà. Et maintenant, on va dire que pour 2017, il y a plusieurs projets qui vont, essayer, enfin, qui vont orienter l'open access vers les documents pédagogiques. Et ça, pour moi, ça sera une très grande satisfaction de pouvoir avoir aussi de documents pédagogiques, c'est-à-dire, en fait, de permettre à des étudiants de consulter des documents pédagogiques en open access. C'est quelque chose de tout à fait important pour moi. Et puis, pour améliorer l'accès, sur l'Open Access, euh, il y a en prévision, enfin, je travaille à l'heure actuelle sur un, un lac de données euh, servi par un, un portail euh, sémantique qui, vont, qui va permettre tout simplement de, de, de pouvoir faire de la recherche d'informations à partir des annotations sémantiques qui sont déjà euh, dans les monographies et qui arriveront bientôt, euh, on traitera aussi les, les revues de cette façon-là. Voilà. Merci beaucoup, Guette. Donc Après le point de vue d'une publiante et directrice de laboratoire, d'une éditrice publique, et femme orchestre donc de, de l'Accès ouvert, on l'aura bien compris, on va avoir le point de vue de Benjamin Jean, juriste. Alors je vais peut-être vous poser cette question-là pour vous présenter. Euh, depuis la publication de la loi du 7 octobre, ou dans le cadre des débats qui ont accompagné la loi, est-ce que vous êtes sollicité souvent, fréquemment, par les établissements publics, les universités, pour apporter votre expertise sur ces stratégies d'ouverture de données et d'ouverture de la publication ou est-ce que c'est quelque chose de tout nouveau Alors, heureusement, il y en avait quand même un certain nombre qui avaient anticipé, et euh, c'était le cas déjà avant. Euh, bon, J'enchaîne, en fait, cette table ronde avec une, un rendez-vous dans une université sur l'aspect open data, justement. Donc, ça, ça amène, effectivement, un certain nombre d'acteurs qui, euh, pour ce qui concerne les universités, commencent à, à, à s'intéresser au sujet, en tout cas, à se rendre compte des, de l'impact de la loi République numérique euh, sur leurs propres données, là, notamment euh, liées à la recherche. Mais... Euh, c'est un sujet sur lequel j'avais été, alors peut-être pour me présenter aussi, parce que mon point de vue forcément est différent de, celui, de ceux qui viennent d'être exposés. Je suis juriste, donc spécialisé en propriété intellectuelle, et je travaille depuis un, un certain nombre d'années sur tous les modèles un peu alternatifs. Comment la propriété intellectuelle peut être utilisée pour favoriser la collaboration, pour favoriser l'ouverture, le partage comme ça, ça fait très, un discours très altruiste, mais globalement, il y a quand même de plus en plus d'exemples de, et de démonstrations de l'intérêt de ces modèles de collaboration pour l'innovation, pour la diffusion des connaissances, la société de l'information, plein, plein de grands thèmes de buzzwords qu'on qu entend de plus en plus et qui, qui ont fait leur preuve. Euh, justement je, je, je pensais en, en écoutant l'instant je, je l'avais j'avais plus en tête mais j'avais accompagné à l'époque ces amates aussi sur toute la partie euh, diffusion des euh, donc ces c'est les ressources pédagogiques en matière mathématique pour les pour les collèges euh, toute la diffusion de de, de, de de ce travail qui était fait par une communauté de, de professeurs de mathématiques et, et mais je, je l'avais à l'époque vraiment dans une c'était pas tant le, le côté open access qui m'avait amené sur en fait sur ces dossiers là mais plus l'aspect ouverture et, et au fil des ans euh, notamment la, la loi pour une république numérique, il y a eu une, <coughs> une réunion, en tout cas une, un, un, une retrouvaille entre la communauté des chercheurs qui était pour, pour l'open access, qui luttait, qui, qui, qui, qui a fait un, un, un bon lobbying dans le cadre de la loi pour une république numérique, et euh, tous les acteurs qui étaient pour une diffusion euh, large de la culture, de n'importe quel type d'information. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des intérêts très, très forts, une vraie convergence et, et un besoin de travailler ensemble. Donc, ça, c'était. Euh, c'est un constat. Euh, dire maintenant que, euh, que tout le monde parle d'open access, que tout le monde a compris quels sont les enjeux, non, parce que sinon d'ailleurs on ne serait pas là en train d'en parler aujourd'hui. Euh, mais euh, mais j'espère que ça va, ça va prendre. Et euh, je pense que c'est l'un des défis de la loi pour une République numérique. En fait, il y a eu une vision qui était très forte. Eu des, euh, une con... Ça s'est concrétisé par des articles qui ont euh, des, des prises de position fortes du gouvernement. Euh, maintenant, il faut que, que ça prenne. Il faut que les acteurs euh, euh, comprennent les enjeux, mettent en place les dispositifs, les bonnes pratiques. C'est le cas pour, euh, pour tout le domaine de la recherche. C'est le cas aussi pour les collectivités qui se retrouvent soumises à plein de nouvelles obligations qu'elles n'avaient pas du tout euh, comprises. Donc il y a, je pense que pendant les deux années qui viennent, on va avoir cette, euh, tous ces acteurs qui sont soumis à des obligations fortes qui vont faire évoluer leurs pratiques. Mais euh, ça ne viendra pas tout de suite parce que c'est assez compliqué. Et puis en plus, ça a besoin d'être euh, accompagné, mais dans le sens elles ont besoin de le faire entre elles. Donc de partager leurs bonnes pratiques et euh, de faire en sorte ensemble de trouver les, euh, la bonne façon de faire parce que ce n'est pas, pas évident. Et je pense que même dans, dans la manière dont la loi a été conçue, il y avait encore certaines zones grises. Il y avait des, des idées, mais pas forcément les solutions. Donc il euh, y a des, certains décrets qui vont préciser la loi, euh, y a, y a pas, pas pour tous les articles, donc pas d'ailleurs pour celui qui nous intéresse. Mais pour le reste, ça sera vraiment la pratique qui permettra de, de comprendre exactement l'impact et, euh, et les suites à venir à l'échelle européenne et internationale. Merci beaucoup. Donc là, on voit bien qu'on est dans une contextualisation très large entre les pratiques en fait, de, de conduite des carrières scientifiques, euh, de stratégie de diffusion des établissements et puis la mise en place de tout un système de tout un écosystème pardon, de, de données ouvertes dans les activités publiques, dans les activités économiques au sens, au sens large, qui sont en train de progressivement changer, bouleverser les modes de communication et les positions des institutions et des acteurs que vous êtes comme chercheurs. Et donc c'est ces différents aspects que je vous propose maintenant d'étudier de, de façon un peu plus, euh, un peu plus analytique. D'abord en s'intéressant donc... Euh, au rôle de l'archive ouverte dans une stratégie de publication et aux nouveautés introduites par la loi du 7 octobre dans cette pratique. Donc je vais peut-être d'abord poser cette question à vous, Isabelle Léglise. Euh, vous nous avez donc bien dit que vous aviez été très tôt convaincu de l'intérêt des archives ouvertes et que vous aviez aussi incité les membres de votre laboratoire à le faire, dans un enjeu, en quelque sorte, si je comprends bien, de, pour faciliter le travail de rapport d'activité, c'est un peu ça que, que vous avez laissé entendre, mais si, au-delà de ce travail de pilotage, qu'est-ce que ça apporte, comme personne qui publie et comme personne qui cherche à lire des publications scientifiques, de déposer un article déjà publié dans une revue dans une archive ouverte. Quelle est la plus-value euh, de votre point de vue de ce dépôt dans une archive ouverte Alors Pour moi, la, la plus-value euh, immédiatement évidente, euh, c'est d'accroître le lectorat potentiel. Euh, et euh, enfin voilà, nos, nos, nos articles qui sont déposés dans des archives ouvertes sont, euh, alors au moins les fiches, sont consultées par des euh, centaines de milliers de personnes alors que, euh, eh bien, euh, alors que des, des, des, des revues, euh, des catalogues de revues ne sont pas forcément euh, voilà, euh, directement accessibles par tout ce lecteur à potentiel. Et par ailleurs, étant donné que nous, dans le laboratoire, on travaille avec des, dans des zones géographiques variées, que ce soit l'Amérique latine, l'Asie, bon, d'autres différentes zones l'Afrique, enfin, de différentes zones où euh, les, nos collègues et les étudiants n'ont pas accès aux au bouquets, euh, aux abonnements. Et en fait, ils nous remercient en permanence euh, de mettre à disposition euh, le produit de nos recherches. Et donc, et donc ça, on, enfin, on voit bien à la fois pour nous ce que ça peut nous apporter, effectivement, mais en fait, ce que ça, ce que ça apporte euh, à, aux autres, quoi. Et par rapport à une diffusion dans une revue elle-même en accès ouvert, donc elle-même en accès libre et gratuit, est-ce qu'un article publié dans une revue en accès ouvert et un article publié dans une archive ouverte ont une visibilité différente, une accessibilité différente Est-ce que vous avez pu constater ce type de situation Alors je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. En revanche, euh, du, point vue, euh, enfin, du point de vue du chercheur qui publie... Euh, euh, et du point de vue de l'évaluation, de, hein, de, de, de l'évaluation de notre, notre recherche, euh, on continue à être euh, on, on continue à nous solliciter pour publier dans des revues qui sont euh, bien cotées. Mmh. Voilà. et donc ça c'est toute la question euh, effectivement, bon, ben, peu importe le lieu de publication, si après on peut mettre en, en archive ouverte euh, bon bah ben, alors euh, voilà, mais euh, jusqu'à présent euh, alors après évidemment euh, les, les, les grilles indiciaires d'évaluation peuvent évoluer ont déjà évolué, euh, les pratiques euh, de l'AERS plus de l'HCERS bon, euh, évoluent hein, mais euh, les pratiques par exemple du comité national euh, au CNRS qui recrute les, les, les pratiques d'un comité local qui recrute un, un collègue peuvent être diverses et variées. Et je crois qu'il faut beaucoup faire évoluer les mentalités encore euh, avant que n'importe quelle publication, publiée n'importe où, ait la même valeur. D'accord. Si je comprends bien, l'archive ouverte finalement vous permet de, de conduire une double stratégie de publication. Une stratégie de publication dans des revues, on va dire, valorisantes, labellisantes et parallèlement de vous assurer une visibilité... Une une ouverture de votre publication à l'ensemble de la communauté scientifique internationale, indépendamment des politiques sectorielles de, des différentes revues à laquelle vous attachez. Huguette, dans une archive ouverte, on va trouver que des articles Quel type de texte Et où, parfois, est-ce qu'on va trouver uniquement des références d'articles Et dans ces cas-là, quel est l'intérêt d'avoir simplement des références d'articles la référence d'articles c'était très très limitée. Euh, je pense que c'est effectivement, c'est peut-être une façon d'amener un certain nombre de collègues à déposer, mais euh, on peut dire qu'à l'heure actuelle, le portail Alignalco a un an. C'est juste en décembre de l'année dernière que nous avons signé la convention pour créer le portail AINALCO Et avec le travail qu'on a fait, et notamment le travail vraiment mené avec la, la Bulac, ce n'est pas une surprise, mais l'intérêt du travail que nous avons fait, c'est de voir que par rapport aux années précédentes, où il y avait des dépôts qui étaient volontaires, mais qui n'étaient pas, je dirais, euh, travaillés par l'institution. Euh, ça veut dire qu'effectivement, là, on a une véritable inversion au niveau des, des statistiques. On peut voir le, le widget qui est plutôt... Tu peux montrer... Oui, c'est ça. Il y a le dernier widget qui permet de voir l'inversion entre... Euh, D'abord, tu, voilà, tu Alors, décales un tout petit peu. Euh, voilà, on voit les... Il y a deux... deux oui, c'est... Non, pas, ça ne le frappe pas. Euh, donc, ça, ça aurait été bien de voir 2016. Euh, on s'aperçoit qu'effectivement, le nombre de, de, de notices déposées est en baisse en chute libre et le nombre de documents déposés est en hausse tout à fait significatif. De toute façon, euh, si on voyait la dernière partie du de widget, on s'apercevrait qu'effectivement... Ouais, non, mais là, je crois que c'est... Alors, peut-être que tu peux réduire. Voilà. Euh, donc, vous voyez, en fait, c'est ce que... Je ne sais pas si... Ça ne sera pas... Ouais. Vous voyez, ce, c est, c est courbe. ce sont ces courbes-là. On s'aperçoit qu'effectivement, le, le, le jaune est quand même en, en stagnation ou en baisse. Il y a quand même toujours des gens qui, qui vont déposer des, des notices. Mais c'est vraiment les, les documents qui sont, euh, qui sont importants et qui, qui circulent. Euh, à chaque fois que j'ai travaillé avec des, des collègues, et les collègues, les premiers, qui ont été vraiment très sensibilisés, c'est les collègues du comité des presses. On avait fait une... Un petit, un petit événement au club, c'était un petit espace à, à, à, assez, assez sympa au niveau de, de Nialco et on a fait vraiment avec des personnes volontaires. Je, ce qui m'intéressait c'était de voir comment les chercheurs réagissaient, euh, comment ils pouvaient euh, travailler, est-ce qu'ils avaient des difficultés pour arriver à, à déposer, et puis c'est surtout voir avec ces chercheurs quel était le retour, et ce qui était très intéressant c'est de voir que finalement en ayant déposé, bon au début c'était peut-être un un exercice pas forcément pénible, mais bon, ils appréhendaient un petit peu. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est de voir que 15 jours, un mois, deux mois après, c'est qu'ils a... ils arrivent très facilement à voir, finalement, euh, le nombre de consultations, le nombre de téléchargements. Alors ça, c'est quelque chose de valorisant comme je ne sais pas quoi, y compris... <coughs> Au niveau de, de, de documents assez anciens, même si je leur dis, mais non, vous avez fait ces documents, ça ne va pas nous aider pour euh, l'évaluation de l'INALCO. Si vous avez fait ça, vous n'étiez pas en poste, mais ça ne fait rien. Bon, le principe, c'est de, de contaminer, euh, <rire> c'est la viralité et puis le fait qu'il qu y ait toujours ces, ces, ces, ces, ces, enfin, ces, ces, ces manières de faire. Effectivement, on s'aperçoit que maintenant, il y a des personnes qui, euh, qui déposent, et d'ailleurs, qui déposent peut-être un peu... Euh, un peu tout et pas forcément des, des articles. Ça pose un problème, après, au niveau des, des équipes qui se disent, mais finalement, est-ce que c'est une obligation Et est-ce qu'il faut qu'on le vise comme une obligation Est-ce qu'on a l'obligation de tout déposer Et à chaque fois, effectivement, puisqu'on n'est pas dans une obligation, et on n'est pas dans un mandat, on leur dit, non, vous n'avez pas besoin de tout déposer. Ce qu'il faut, c'est déposer, finalement, ce dont, pas vous êtes fier mais ce qui est utile... Vous êtes quand même libre. Euh, ça veut dire qu'à partir de là, dans cette liberté, euh, je crois que c'est assez intéressant de voir que finalement, on n'a peut-être pas... Alors, je vais te dire une chose que tu seras pas, euh, sur laquelle tu ne seras pas d'accord. Du moment qu'on n'est pas dans une obligation, euh, un chercheur, ça produit beaucoup de choses. Et pas, ça ne produit pas que des articles, que des chapitres d'ouvrages. De, Donc, il faut euh, peut-être... Euh, un certain nombre de, de, de collègues sont peut-être... Euh, Maintenant, trop décider, mettre des cours, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément le lieu d'une archive ouverte de mettre, euh, je dirais, des, des powerpoint je ne sais pas. Enfin, donc, une, il faut avoir une réflexion euh, collective sur ce, sur ce point. Par contre, il y a des gens qui, qui, qui, qui utilisent les archives ouvertes pour mettre vraiment n'importe quoi et faire de l'autopromotion. Enfin, on connaît ce genre, de, ce, ce genre de pratique Mais pour un chercheur, voir le nombre de téléchargements d'un d'un document, c'est vraiment très, très, très, très, très intéressant. Après, on a essayé de regarder ce que ça donnait sur Google Scholar. Et là, on a des surprises. J'ai des surprises parce que finalement, euh, vous avez bien compris que je travaillais à la fois sur de l'open access gold, les revues, et sur de l'open access green. Eh bien, le même document en gold et en green... Du moment qu'il est en green sur un PDF sur HAL, il sera beaucoup mieux référencé sur Google Scholar. Il faudrait qu'en termes de politique nationale, on prenne conscience de ça. Il y, y a deux questions, je pense, qui sont soulevées par ces remarques. D'abord, la question de la, de la complémentarité ou de la concurrence entre HAL et des réseaux sociaux académiques avec cette question de la visibilité et de l'autopromotion des chercheurs dont on vient de parler mais avant peut-être on pourrait revenir sur ce que l'on dépose dans HAL exactement et notamment quel type d'article on dépose par rapport à la version d'article qui est déposée dans une revue, donc là je me, je me tourne vers vous Benjamin Jean, quand on publie dans une article, non, pardon quand on publie dans une revue, excusez-moi théoriquement on signe un contrat de publication qui cède ses droits sur cet article à la revue, donc on n'est pas censé pouvoir déposer l'article tel quel dans une archive ouverte sans l'accord de l'éditeur, sauf que ce n'est pas toujours le cas, sauf que la loi change des choses, mais sauf que la loi ne permet pas exactement de déposer la version de l'article telle qu'elle est publiée dans la revue. Donc je vous propose qu'on examine en fait le texte de la loi ensemble et peut-être faire ce petit commentaire de texte pour, pour notre public. Du coup, contrôle plus, contrôle match plus. Ah non, pour le non. Ah. Là on est sur le mauvais article. Donc, pour pour revenir ce que ce que vous disiez à l'instant. Euh, Lorsqu'un auteur veut euh, effectivement publier un, un article, il doit signer un contrat d'édition avec, euh, avec son éditeur. Et euh, dans, en, de manière générale, je ne vais pas vous faire un, un cours sur, sur le droit d'auteur. On a eu l'occasion d'en parler il y, y a moins d'un an, justement, avec Huguette sur... Euh, plus, plus spécifiquement sur ce qui était un contrat d'édition et la manière dont, dont l'auteur était protégé en tant qu'auteur euh, par le droit. Mais euh, y a donc le contrat d'édition, c'est un contrat qui est euh, spécifiquement prévu par le Code de la propriété intellectuelle et qui impose un certain nombre de, de, de formalismes. Et, et en fait, dans la loi euh, pour une république numérique, on rajoute à ce contrat d'édition une spécificité. Donc un auteur qui euh, contracte avec un éditeur, en plus, va se retrouver, dans, dès lors qu'il peut bénéficier de cet article-là, il va se retrouver dans la possibilité de publier, donc effectivement sur une archive ouverte, une version de son article. Votre question c'est quelle est la version de l'article qui est concernée. Alors je vais, je ne sais plus exactement ce qui est, donc c'est la troisième ligne je vois. Donc dès lors que l'auteur publie un article scientifique, bon financé pour moitié, ça on n'est pas rentré dans les détails, je ne sais pas si c'est maintenant ou après qu'il faut en parler donc, je, je parle uniquement de la, de la version qui est, euh, qui est ouverte. Donc, c'est la version finale de son manuscrit acceptée pour publication qui, euh, qui va pouvoir être déposée sur une archive ouverte. Euh, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous euh, soumettez votre article, vous avez les retours du euh, comité d'évaluation, puis ensuite, euh, vous avez une version qui est corrigée, je dirais. Mais euh, ce que vous allez pouvoir déposer, c'est cette version corrigée mais pas la version qui a été publiée comme telle, donc vous n'avez pas la même pagination, vous n'avez pas la même mise en forme, la mise en forme c'est moins important, mais euh, surtout je sais que pour les, pour les chercheurs, oui, pardon, <rire> c'est pas ce que je voulais dire, mais pour la, pour la partie purement euh, indexation de, euh, de telles idées dans tels articles, ce qui est important c'est de savoir à quelle page, euh, dans, dans quel paragraphe l'auteur a, a exprimé telles idées. Et, euh, et les, les, les chercheurs euh, donnent beaucoup d'importance à, euh, à ce respect de l'identique, en fait, de la publication à l'identique de ce qui a été euh, publié dans la, dans la revue. Euh, ça, ce n'est pas ce que permet l'article. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec euh, un auteur qui, qui bénéficie d'un retour sur son article. Euh, parfois, euh, ça peut être des retours même manuels sur l'article tel qu'il a été publié, en lui disant bah, tiens, ici on va faire telle correction, ici on va faire telle autre correction. Euh, euh, et. Euh, et cette version-là, il peut la publier sur, euh, sur l'archive ouverte. En revanche, celle qui sera publiée par l'éditeur sur sa propre revue ne pourra pas forcément l'être. Euh, ne pourra pas forcément l'être si dans le contrat d'édition, il est prévu qu'il ne puisse pas le faire. Parce que euh, euh, l'originalité, en tout cas le, le, la différence qu'il y a entre la version publiée sur la, dans la revue et la, la version qui précède, euh, elle, est, elle est infime, c'est pas, pas forcément à ce titre-là qu'on pourrait prétendre à une quelconque exclusivité en termes de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Donc le fondement n'est pas, jur... pas légal, il est contractuel. Si contractuellement on s'est euh, donné le droit de ne pas euh, permettre à l'auteur de diffuser cette version, alors il ne pourra pas le faire. C'était juste une remarque que j'avais euh, en tête, ce qui répond à la question, je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets à évoquer. Sur... Je vais peut-être juste revenir pour... Euh pour l'ensemble de l'auditoire, bien insister sur ces trois étapes finalement, du travail euh, éditorial. On soumet un article à une revue, euh, c'est un article qui va être euh, travaillé, corrigé, évalué par le comité éditorial de la revue. Donc, cette première version initiale, souvent on l'a appelée pré-print, euh, mais de façon pas du tout intuitive, puisque ce n'est pas print au sens de l'impression, c'est vraiment print par rapport au travail d'évaluation scientifique de la revue. Cette version va ensuite être corrigée dans le cadre d'un dialogue entre le comité de rédaction et l'auteur. Donc on va aboutir à un bon à tirer, en quelque sorte, qu'on appelle le post-print, mais donc avant l'impression. Et après, il va y avoir la version éditeur, c'est la version publiée dans la revue. Et donc ce que permet la loi, c'est bien cette dernière version corrigée avant l'impression. Mais peut-être là, Huguette, tu aurais des remarques à faire, parce qu'en fait, entre la dernière version qui a été le, le travail de, de dialogue entre l'auteur et le comité de rédaction et la version publiée par la revue, il n'y a pas que la maquette qui change a priori, il y a aussi des corrections sur épreuve, il y a encore du, des corrections orthographiques, typographiques, une dernière note que l'on rajoute. Euh, Est-ce que ça pose problème finalement le fait qu'on va avoir avec les archives ouvertes euh, plusieurs versions des articles qui vont circuler, une version finale qui est celle de la revue et finalement une version provisoire, une version de travail qui va être diffusée et parfois même beaucoup plus visible, comme, comme tu le citais tout à l'heure. Est-ce que c'est finalement une remise en cause du travail de l'éditeur, ce, ce, double, ce double canal de diffusion Alors Je dirais, pour répondre assez directement à ta question, c'est le problème de l'éditeur de, de ne pas être en open access. Donc, euh, par contre, effectivement, c'est le problème de l'auteur d'être en multidiffusion. Alors, à partir de cette constatation, effectivement, euh, je fais partie des éditeurs qui, qui veulent, qui préfèrent de beaucoup que finalement les auteurs euh, mettent la version finale, euh, je dirais, vraiment... Euh, corrigé orthotypographie, mise en page. En plus, maintenant, cette version finale, pour nous, elle va être euh, sémantisée. Donc, il y a vraiment une véritable valeur ajoutée. Mais là, euh, on est sur des, on est, on va dire, sur des, des valeurs. Euh, les valeurs euh, d'un certain nombre d'éditeurs dont je fais partie, c'est vraiment la valeur des biens communs. On a les biens communs de la science. On est dans un processus de diffusion, de circulation de l'information. Maintenant, si les éditeurs... Euh, on les connaît, euh, on préfère effectivement que les auteurs euh, diffusent des choses qui ne sont pas totalement euh, finalisées, euh, propres, mais diffusent de façon extrêmement payante euh, des produits. Voilà. C'est effectivement le problème du métier d'éditeur ou des métiers d'édition. Euh, dans, dans un monde... Euh, rêver, il faudrait quand même que tous les, tous les produits soient euh, bien, bien propres, euh, éditorialisés, c'est plus agréable pour le lecteur. Mais après tout, je dirais, on est dans un monde tout à fait réel, où il y a des enjeux économiques, il n'y a pas que des enjeux de, de, de valeur sur les, sur les biens communs, dans ces cas-là, il faut bien quand même qu'on arrive à faire circuler l'information euh, scientifique, et donc... Quand on regarde un peu le fonctionnement d'un certain nombre d'archives, que ce sont les archives des informaticiens, archives et physiciens, l'important c'est la citabilité, le fait qu'on puisse reconnaître que quelqu'un, le premier, a énoncé telle idée. C'est voilà, prendre date et c'est aussi la, la fluidité de l'information, de la diffusion au niveau d'une communauté. Alors effectivement, le lecteur final bon, peut, peut avoir... Donc on a bien finalement deux fonctions dans l'archive ouverte qui sont, qui sont dessinées par, dans, dans ton intervention. Donc celle d'une diffusion de la publication. Et là, effectivement, il y a en quelque sorte une double règle liée à la stratégie de l'éditeur. Mais il y a aussi la question d'une visibilité de sa recherche qui est assurée par l'archive ouverte. Donc je vous retourne la question en quelque sorte, Isabelle Léglise. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une fragilité de... Devoir diffuser de la recherche non finalisée, c'est-à-dire finalement d'être parfois cité dans une version non finale de votre travail. Et est-ce que dans ce cas, du coup, vous privilégiez une simple citation dans les archives ouvertes plutôt que le dépôt d'un article non finalisé Ou finalement, pour vous, d'avoir accès à un texte, même dans une version non finale, j'entends votre propre texte, ça a quand même un intérêt et un avantage. Euh, J'ai envie de commencer à répondre à la question en tant qu'utilisatrice et pas en tant qu'auteur. En tant qu'utilisatrice, euh, je suis heureuse de pouvoir avoir accès à toutes ces, toutes ces archives. Euh, et ce qu'on n'a pas on n'a pas assez abordé la question des, des chapitres d'ouvrages, parce qu'en fait nous, dans nos disciplines, on, on, on publie plus de chapitres d'ouvrages et d'ouvrages que, que d'articles de revue. À la différence d'autres disciplines. Et qui, donc chapitres d'ouvrage et ouvrage qui sont encore plus difficiles à, à accéder que, que les revues. Et qui ne sont pas pris en compte dans la loi, dans la rédaction actuelle de l'article. Voilà. Bon. Euh, donc pour, euh, pour moi, en tant qu'utilisatrice, je préfère avoir euh, accès à euh, une version non finalisée d'un chapitre d'ouvrage plutôt que de ne pas y avoir accès du tout mais ça me pose des problèmes effectivement en termes de citation parce que lorsque je vais vouloir citer exactement euh, à quelle page ça se situe je vais essayer de faire des calculs compliqués par rapport au nombre de pages etc enfin grosso modo je vais arriver à peu près à la retomber sur mes pattes mais c'est un petit peu compliqué voilà euh, bon donc ça c'est alors après en tant que en tant qu'auteur euh, ça me dérange pas plus que ça qu'il y ait plusieurs versions euh, qui circulent euh, parce que on s... enfin voilà enfin calfeutre à il à que, que des choses propres. Enfin, on sait bien qu'il faut, je ne sais pas combien de couches et de versions avant d'arriver à quelque, à quelque chose de, termin, de, de final. Alors, quand même, la, la question que vous, vous posez pose le, le, le problème de la, de la valeur ajoutée de l'éditeur. Et on sait bien qu'il y a plein d'éditeurs qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée euh, et que, en fait, ce sont les auteurs qui font la mise en page finale. Donc ça, ça c'est quand même important de, de, de mentionner ça aussi, c'est-à-dire que, euh, ben voilà, on, fait, on fait tout quoi, hein, jusqu'au jusqu formatage complet. Alors là, enfin, quelle est la, la dernière version auteur ben Pour moi, c'est la, la dernière que j'ai faite. Alors vrai que sur ce travail de l'éditeur, je, je me permets de, de façon très autoréférentielle de, de renvoyer à l'atelier qui va avoir lieu cet après-midi sur le bien choisir sa revue, qui va permettre de se pencher sur ce travail rédactionnel. Je voudrais peut-être orienter maintenant la le, discussion sur euh, la comparaison, la complémentarité des archives ouvertes et des réseaux académiques de chercheurs. Alors peut-être en commençant par vous demander, Isabelle Léglise, est-ce que... Vous êtes présente sur un réseau académique de chercheurs, ce que j'appelle réseau académique de, de chercheurs, c'est des réseaux comme Academia.edu, ResearchGate, qui à la fois mélangent les fonctionnalités du réseau social, quoi, la, la capacité d'échanger avec des individus via une visibilité qui est celle de ces publications et qui incite, qui invite, voire qui vous harcèle pour que vous y déposiez vos publications sur un modèle qui ressemble euh, à une archive ouverte en mieux, puisque plus sympathique et plus ergonomique. Alors oui, je suis présente à la fois sur Academia et sur ResearchGate. Euh, ce sont mes co-auteurs euh, qui euh, m'y ont invité. Donc voilà, je me suis trouvée euh, prise là-dedans. Et bon, euh, je dois dire que, euh, perso... enfin, voilà, que euh, euh, à certaines étapes de la carrière, c'est quelque chose d'important d'être présent sur ces réseaux sociaux. Euh, et on voit que les, les, les jeunes collègues en début de carrière qui cherchent un poste sont extrêmement, euh, extrêmement actifs, euh, enfin, internationalement, euh, voilà, parce que le marché de, de, du recrutement il est international et que, il, il, il, faut, il faut créer du buzz autour de ses propres publications. Voilà. Donc c'est pas forcément vous y êtes mon... présente mais vous y déposez aussi vos publications. Oui, alors donc euh, donc oui, je suis je suis présente donc de, de, depuis un certain nombre d'années. Euh, J'y dépose aussi euh, mes publications HAL. Donc en fait, euh, je dépose d'abord sur HAL et ensuite euh, je copie cette version là. Alors je me tourne vers vous, Benjamin Jean. En termes de propriété intellectuelle, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'un chercheur va déposer sur RAL et ce qu'un chercheur va déposer dans, dans un réseau social Est-ce qu'en quelque sorte, il cède une partie de sa propriété intellectuelle ou il cède une partie de ses droits quand il dépose dans un réseau académique, un réseau social de chercheurs pardon Là, c'est dur de répondre de manière globale, puisque chaque, en fait, chaque plateforme va avoir ses propres conditions générales d'utilisation, qui va opérer une session plus ou moins complète. Pardon oui, que, qui généralement ne sont jamais lus et qui évoluent à peu près toutes les semaines. Donc, euh, et à chaque fois qu'on fait un nouveau dépôt, euh, on accepte les nouvelles conditions générales d'utilisation. Donc, euh, donc ça, ça c'est euh, bon, effectivement la, la pratique. cest à la même ambiguïté que les contenus qui sont déposés sur Facebook, par C'est exactement là, même la même chose. D'autant plus qu'il y a euh, le, le contrat tel qu'il évolue et le contrat tel qu'il sera interprété par un juge. Parce que généralement, euh, le, le but de ces conditions générales d'utilisation, c'est de s'accorder le maximum de droits et surtout de de, de s'offrir des potentialités pour la suite, qu'on ne sait pas encore s'il y aura un rachat de, par une société ou par une autre. Mais dans, dans l'hypothèse 2, ils savent, dans le contrat, ils réservent déjà la possibilité de l'exploiter sur d'autres plateformes. dans d'autres euh, Ce n'est pas dit que le juge, si jamais il y avait un contentieux, accepte cette, cette clause-là. Donc euh, il y a vraiment le, le contrat tel qu'il figure sur les plateformes et les effets qui seraient ré, réellement pris en compte par, par le juge. Euh, donc ça ne répond pas tout à fait à votre question, euh, si ce n'est pour dire qu'une archive n'a pas vocation à c'est plus un endroit dans lequel les gens vont déposer leurs œuvres. lorsqu'on parle de ces plateformes, de ces médias sociaux là ils vont systématiquement s'offrir une possibilité d'exploiter l'œuvre parce que c'est leur commerce de toute façon donc ils vont diffuser très largement mais y associer la publicité y associer, ceci, y associer ceci cela et pour ça il faut aussi qu'ils aient une session Est-ce que je peux vous interrompre sur ce, sur ce point là puisque le... La loi pour une République numérique autorise donc le dépôt sur une, sur une plateforme numérique. Alors je suis en train de rechercher en tant que je vous parle la, la dernière, dernière question, dernière phrase du premier paragraphe. Je pense. Merci. Que... Euh... La version mise à disposition ne peut faire l'objet d'une exploitation. Voilà, c'est ça. Oui, bien. Donc la version mise à disposition ne peut faire l'objet d'une exploitation commerciale. est-ce que, on... Est que du coup la loi exclut? Euh, ces réseaux sociaux académiques du dispositif d'exception, ou quoi C'est pas une exception, non, mais du dispositif ou, ou non C'est plus ambigu que ça, parce que c'est ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial. Mmh. Oui, et là, ils ne sont pas éditeurs. Donc, euh, cette phrase-là Donc, ça veut dire qu'un chercheur peut finalement... Euh, dans le cadre de cette loi, utiliser le bénéfice de cette loi pour déposer ses publications, non pas seulement dans une archive ouverte, disciplinaire ou institutionnelle, mais également dans un réseau social oui, académique. Oui, tout à fait. C'est une, une question ambiguë que, que, sur laquelle je voulais que, que vous précisez. Oui. Euh, une petite remarque. Euh, D'une part, ça fait le, le lien avec la question euh, sur, le, sur le mandat. Pendant euh, quelques temps, on a on a essayé de diffuser l'idée que HAL serait non seulement une archive, mais aussi pourrait rendre un certain nombre de, de services aux, aux chercheurs. Euh, et on, on s'est rendu compte que le service aux chercheurs, c'était plutôt les l'Academia ou ResearchGate, qui était très, très attractif au niveau des, des chercheurs. Parce que finalement, Vous pouvez nous donner des exemples de services auquel tu songes, j'imagine des choses. D'abord pour... un marketing assez agressif. Euh... J'y suis, mais parce que, tout simplement, j'ai essayé euh, la chose Il euh, très tôt quand c'est sorti, et je reçois encore beaucoup de, de, de mails, j'arrive pas à m'en défaire, euh, me demandant, ils font des recherches, et ils me disent, est-ce que c'est bien vous qui avez écrit ça Donc, euh, voilà, peut-être que la tentation, c'est de dire oui, voilà, et puis c'est aussi les produits dans le genre, euh, on, ça permet de rencontrer des gens qui, font, qui, qui travaillent sur les, mêmes, sur les mêmes objets, donc il y a véritablement une, une circulation de l'information qui est, basé sur la, sur la personne, on va dire, sur l'identité numérique du, du chercheur. Al ne fera... En tout cas, on, on sait maintenant que n'aura jamais la prétention, n'a plus la prétention à avoir, euh, à être concurrent. Euh, ce, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle je pense que, enfin, c'est peut-être peut pas un secret, il y a une feuille de route sur HAL qui, euh, justement, se repositionne sur la problématique du mandat avec le, le, le CCSD et le, le, le, le comité euh, euh, à l'évaluation pour dire que, justement, en oscillant entre la carotte et le bâton, la carotte n'a pas très bien marché pour faire déposer les, les chercheurs. Maintenant, on va plutôt aller vers le, le bâton. Et ça veut dire qu'effectivement, euh, le fait de déposer dans HAL. Le contrat au niveau de l'évaluation euh, des, des équipes de recherche. Nous, on sera évalués en 2017. C'est véritablement une préoccupation euh, stratégique. Par ailleurs, euh, on va dire que les politiques nationales ont, mis un certain nombre, ont fait un certain nombre d'efforts pour mettre les archives ouvertes, euh, voilà. mais euh, il n'y a eu... Mais il n'y a pas eu vraiment du tout d'intention de travailler sur l'identité numérique du chercheur. Et je me rappelle, je ne sais plus quelle journée Couperin, où on avait eu l'intervention de quelqu'un qui, un, quelqu un qui travaillait sur les marchés de la BNP, et qui nous disait finalement, euh, la prochaine, la prochaine, celle, la loi sur, le, sur la République numérique ne ne fait pas peur du tout au marché financier. Les éditeurs ne sont pas inquiétés, les actionnaires non plus, parce qu'on suppose que le prochain business portera justement sur ces plateformes, non pas d'édition, mais ces réseaux sociaux. En fait, là, effectivement, on a un objet qui va être certainement commercialisé d'une manière ou d'une autre, qui est quand même un objet assez intéressant, puisqu'on a à la fois la personne, son réseau et les contenus. Mais c'est plus vraiment le problème en termes de marketing et de commercialisation des produits, c'est plus vraiment une bataille sur les contenus qui se fait, c'est sur quelque chose de beaucoup plus global. Alors il y a quand même, la, il y a quand même un débat qui a eu lieu pendant l'élaboration de la loi, c'était celui de l'aspiration, donc de la captation de ces dispositions par, par, euh, par ces réseaux sociaux académiques, euh, il y a peut-être un aspect de la loi sur laquelle je voudrais qu'on qu revienne, c'est de savoir qui dépose, c'est-à-dire, est-ce que c'est, qui aspect qui est aussi traité par la question de, de l'obligation à laquelle tu fais allusion, on va revenir dans, dans la dernière partie de la discussion, est-ce que c'est bien le chercheur, l'auteur, pardon, qui dépose et lui seul qui, dé, qui peut déposer, que ce soit sur une archive institutionnelle ou sur euh, un réseau social académique D'abord peut-être une réponse euh, juridique du coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Euh, on s'est marqué dans l'article et puis de manière générale, c'est seul l'auteur seul a une capacité de pouvoir euh, exploiter, donc, notamment déposer son œuvre sur une plateforme. Donc, pas d'aspiration de contenu et c'est bien finalement la responsabilité de l'auteur oui. de choisir les lieux et, où il c dépose et, et l'utilisation qui est C'est aussi un aspect important, je pense, dans cette loi. Euh, c'est qu'il bon, y a un rapport de force entre les éditeurs et les centres de recherche. Et, et là, globalement, ça va changer un peu le rapport, beaucoup le rapport de force. Euh, mais c'est un choix... Euh, donc à la discrétion de, du chercheur. Ce qui est un peu, d'ailleurs, la remarque que je faisais tout à l'heure, euh, ce qui, qui relativise notamment les, euh, les rapports qui, étaient, euh, qui avaient été mis en œuvre par le, le CNRS ou quelques centres de recherche qui imposaient à leurs chercheurs de déposer sur AL. Parce qu'en faisant ça, ils permettaient aussi aux chercheurs d'ouvrir, d'avoir une certaine ouverture euh, de, leur, de leur recherche. Donc ça, c'était aussi au bénéfice des chercheurs. Mais euh, ça donnait une obligation. On, leur, on les obligeait, euh, comme ça, ils avaient ce qu'ils souhaitaient. Bon, là on leur donne la capacité de le faire, peut-être qu'il y en a qui le feront moins, j'en sais rien, mais euh, dans, là vraiment c'est une option, on n'a pas d'obligation de le faire. Donc, double choix, à la fois le choix de déposer et le choix de choisir la cible, qui sont oui. bien les, les deux aspects. Euh, question Isabelle Léglise, vous déposez vous-même ou c'est quelqu'un dans votre laboratoire qui le, qui le fait pour vous Nous déposons nous-mêmes. ça prend du temps Non, c'est franchement c'est trois clics. C'est-à-dire que c'est une habitude à prendre. Euh, en, en, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, bon, il faut euh, un résumé en français, un résumé dans une deuxième langue. Hein. Euh, enfin, une, un résumé, disons, dans la langue de l'article, un résumé dans une deuxième langue, quelques mots-clés. Euh, voilà, trois, trois petits clics euh, et c'est fait donc ça c'est extrêmement rapide euh, alors après évidemment on peut, on, on peut passer plus de temps à indexer, euh, trouver des, des, des mots-clés plus élaborés, enfin réfléchir un petit peu plus mais, mais une, une fois qu'on a pris cette habitude là, c'est extrêmement rapide donc travail. alors peut-être, je ne vais pas poser ma question en deux temps euh, j'imagine qu'il y a un travail d'ingénierie documentaire derrière, Huguette, peut-être tu peux, tu peux nous en parler et du coup, est-ce qu'il y a une division du travail, dans tous les cas est-ce que ce que vous avez fait entre le, disons, le dépôt euh, du texte et les premières métadonnées et puis après, derrière, un enrichissement euh, du signalement qui, qui est fait par ton équipe. Euh, belle question. Euh, pour répondre très franchement, je crois qu'il faut arrêter de fantasmer sur les métadonnées de HAL et d'essayer de les gérer. Ce n'est pas possible. Euh, les chercheurs... Euh, euh, ont énormément de créativité au niveau des mots clés et c'est c'est totalement ingérable euh, et puis c'est comme ça je veux dire euh, c'est pas forcément les métadonnées d'indexation auxquelles je pense mais par exemple tout simplement la signature du laboratoire le, Alors, le évidemment la ça, ça c'est pas très compliqué de, de, de faire des rassemblements de construire des collections par par équipe de recherche ça c'est vraiment pas très, très compliqué après effectivement c'est un peu plus compliqué de gérer des équipes de recherche qui sont des umr parce que il faut quand même pouvoir euh, remettre euh, en termes d'affiliation euh, qui a fait quoi et qui et qui est qui. Hein. C'est un petit peu ce, ce problème-là. Non, le pour moi, l'essentiel quand on a ouvert, quand on a pris la décision d'ouvrir ce, ce portail HAL, ça a été de dire euh, il faut travailler avec les chercheurs pour qu'ils soient le plus possible autonomes, qu'ils aient envie, qu'ils qu comprennent la, le, le, le sens de leur action. C'est vraiment, vraiment ça et c'est pour ça qu'on a fait ce, ce partage de, de travail avec la, avec la BULAC, la formation, des choses comme ça, des présentations. Et pour moi, l'important, c'était plutôt un accompagnement plutôt au quotidien et puis des opérations un petit peu de, de, de l'événementiel pour essayer de montrer aux chercheurs que c'était facile et qu'ils puissent rentrer leur leur leur publication et qu'ils puissent aussi montrer aux autres il y a aussi pas mal de, de gens qui ont été accompagnés par, par par des collègues je crois beaucoup à ce à ce genre de choses on est on n'est pas toujours disponible pour une formation tel jour il faut prévoir bon par contre entre deux cours dans une salle c'est pas c'est pas très difficile de montrer de montrer à quelqu'un comment comment se débrouiller c'est donner plutôt envie. Alors, nous approchons dangereusement de la, de la fin de cette rencontre. Le, le troisième sujet que, que je voulais que nous abordions, mais qu'on qu a déjà bien entamé, c'est la question de, de la potentielle obligation, du, de la place des archives ouvertes dans la politique des établissements. Euh, mais peut-être avant de l'aborder, je vais me tourner vers vous pour voir si, à ce stade de la conversation, vous avez des questions, des compléments d'informations que vous souhaiteriez, euh, voire euh, traité par euh, par nos intervenants. Et merci. Donc euh, c'était extrêmement intéressant cet échange. Moi j'avais une question parce que j'ai discuté avec quelques chercheurs. En je suis ingénieur au CNRS et donc euh, j'essaie de eh bien de, de sensibiliser au dépôt dans les archives ouvertes. Et une des, la, un des derniers arguments qu'un qu chercheur m'a donné c'est le le problème de déposer dans les archives ouvertes est que les éditeurs euh, refuse après de, de, de, de publier un même auteur qui aurait déposé une version. Alors ça, c'est... Sur le coup, j'ai pas eu tellement d'arguments à, à fournir, parce que moi, le premier argument, c'était « Mais maintenant, la loi est pour vous, les chercheurs, donc vous n'avez plus du tout de, de problème au niveau juridique ou, ou, ou légal. » Et c'était « Mais oui, mais après, on risque... » Enfin, l'éditeur risque de ne plus vouloir nous publier si on, euh, on, on a cette démarche-là. Voilà, c'était... Euh, si vous aviez des, des éléments à me Donner pour que je puisse ensuite plus argumenter plus, de manière plus, plus convaincante euh, sur ce type de, de problème. Et j'en profite peut-être pour compléter votre question, puisque c'est peut-être le périmètre d'application de la loi. Est-ce qu'il s'applique uniquement aux éditeurs français, du territoire français Ou est-ce qu'il s'applique euh, à aux publications également de, euh, auprès d'éditeurs étrangers Ça complique d'autant la, la réponse. Pour, euh, pour, pour votre première question... Euh, alors, de manière générale, la, la loi, en fait, ce qu'elle ce qu apporte, c'est cette faculté qu'a l'auteur, même s'il a signé un contrat d'édition qui stipule autre chose, de pouvoir déposer sur al. Euh, donc s'il dépose euh, l'article avant que l'éditeur le publie... Euh, en fait, deux choses. L'éditeur peut mettre en place une période durant laquelle euh, l'auteur sera empêché de, de, de déposer sur AL. Donc euh, ça ne devrait pas se passer dans ce cas-là. C'est-à-dire que seulement une fois la période passée, euh, donc c'est 12 mois en SHS et euh, 6 mois dans les autres disciplines, euh, une fois cette période passée, l'auteur peut publier sur AL. Donc l'auteur ne peut pas, l'éditeur ne peut pas ensuite euh, aller chercher les revues qui, qui ont déjà été publiées. Donc la, la question ne se pose pas dans ce cas de figure-là. Euh, et si, euh, si l'éditeur lui-même publie dans la version numérique de l'article, alors au même moment l'auteur peut le faire. Donc il n'y aura jamais de publication avant, pour reprendre votre exemple. Après, de manière générale, si, si vous soumettez à une revue un article qui a déjà été publié ou qui est une version dérivée d'un article publié, là l'éditeur, même le, le comité d'évaluation va, va le refuser dans, dans la majorité des cas. C'est moins l'aspect juridique de la chose, mais là c'est plus la pratique. Et pour répondre à la deuxième question qui est qui est là, beaucoup plus compliqué. Euh, on n'a pas encore de, de réponse réponses euh, certaines sur ce sujet. Euh, c'est euh, en fait l'article la, 30. Alors c'est dit, je crois, en bas ça, la disposition du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire donc sont, ne sont pas valables. Euh, L'ordre public c'est quelque chose qu'on quel ne peut pas déroger par contrat. Donc c'est facile en France de savoir ce qu ce qu'il en est. Euh, la, la question ensuite de l'interprétation de ce type d'article à l'échelle internationale est beaucoup plus compliquée. Et, euh, à l'échelle internationale, on parle de loi de police. Est-ce qu'une loi dans un pays peut s'appliquer et avoir des effets à l'international Et les lois de police, en fait, viennent piocher dans les dispositions d'ordre public de chaque territoire. Mais euh, c'est, je peux dire que c'est du cas par cas, mais en tout cas, on ne peut pas anticiper euh, l'application. Euh, à l'international de ce type d'article. Si je comprends bien, le, pour sortir de, de cette incertitude, c'est pas un décret qui va clarifier les choses, c'est une jurisprudence seulement qui Oui, peut oui, oui les tout choses. à fait. Et juste pour, pour compléter, alors encore une fois, je dirais qu'on est dans une zone grise, ça fait partie de ce qui va, dans mon avis, les, dans les prochaines années, être amené à, à se préciser. Euh, autre élément néanmoins, c'est que de toute façon, lorsqu'un éditeur veut publier en France un article, donc une, une revue française, là, le droit français sera applicable. Donc dans, dans, dans ce cas de figure, ce sera plus facile, mais en revanche, la publication à l'étranger d'un chercheur français, euh, pour, oui, pour moi, on ne peut pas, sur le fondement de cet article, euh, valable On, on pourrait essayer d'opposer cet article à un éditeur étranger, il y a peu de chances que ça passe, sauf si on considère que c'est une loi de police. Donc on considère que c'est une position qui, pour la France, est stratégique, c'est une orientation de la société, il y a plein, plein de critères de ce type-là, mais euh, on ne sait pas. Alors, peut-être pour compléter la réponse que vous pouvez apporter au, à, à vos chercheurs, au, au niveau international, il existe un site qui s'appelle Sherpa Romeo, s h -E r p a qui est une sorte de répertoire des politiques à l'égard de l'accès ouvert des différents éditeurs et qui précise quelles sont les règles que les différents éditeurs imposent à leurs auteurs en termes de diffusion. Donc, par exemple, est-ce que c'est un embargo de 12 mois avant publication dans une archive ouverte, ou de 3 ans, ou jamais de la vie, et c'est aussi peut-être retourner la question et de inciter vos auteurs à choisir leurs éditeurs, non pas seulement en raison de leur prestige, mais aussi en raison de, disons, de la pertinence de leur politique de diffusion à l'égard de l'accès ouvert. Peut-être Huguette ou Isabelle, vous voulez compléter Oui, juste dire, est-ce que c'était en SHS oui, parce que je trouve ça un peu étonnant. C'est-à-dire que dans d'autres disciplines, on sait bien qu'il y a une course à la publication et que euh, eh bien, si, si, si une publi va sortir dans Nature, euh, il ne faut absolument pas... Euh, enfin, déjà, euh, lors des comités d'évaluation, de, euh, il peut y avoir des fuites, etc. Enfin, il y a des sujets extrêmement sensibles. En SHS, les sujets en général sont beaucoup moins sensibles. Hein. Et donc euh, enfin, ces mesures de rétorction me, me paraissent euh, suspectes. Alors, Vincent Durand-Astès, je veux poser une question ou intervenir. Euh, Sait-on ce qu'il en est sur les lois sur les archives ouvertes, par exemple aux États-Unis, au Canada Est-ce qu'il y, est qu y a déjà des lois, un euh, règlement européen qui existe voilà, euh... Alors, je vais peut-être laisser Benjamin commencer par répondre. Moi, j'ai des idées, mais je ne suis pas certain d'avoir une vision complète du sujet. Je n'ai pas une vision exhaustive non plus, mais je sais qu'en Allemagne, par exemple, on a le même type de dispositif. Euh, après, il y a. Il n'y a pas tant de pays que ça qui ont, les, qui ont une loi qui traite du sujet. On est plus sur des politiques à l'échelle de l'Union européenne. Il y a une politique qui est favorable à l'open access et ça, ça se traduit par des financements qui conditionnent ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Au niveau européen, il y a des recommandations, mais qui ne définissent pas la méthode. Donc c'est qui laisse le choix aux pays de, par exemple, favoriser la publication par la voie dorée dans des journaux, dans des revues, y compris avec euh, des coûts pour la publication dans des revues. Hein. C'est notamment ce à quoi s'est s'essayait le Royaume-Uni il y a quelques années. L'Allemagne et la France sont les deux premiers pays qui ont fait passer dans des dispositions juridiques ce type de, de clause superposant au, au contrat d'édition. À ma connaissance, en Amérique du Nord, ce sont surtout des impositions faites des des règles énoncées par les agences de financement qui imposent euh, des règles de diffusion en accès ouvert pour des recherches financées par ces agences publiques, mais pas au niveau législatif. Mais je suis peut-être pas euh, au fait des derniers développements. Euh, bonjour, bonjour, madame, mesdames, messieurs. Ah, oui, j'ai une deuxième deuxième question. Vous avez évoqué la différence entre open access gold et open access vert. Mais euh, en fait, je n'ai pas bien compris la différence. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu ça Alors, alors c'est moi qui ai essayé de la donner. Alors je, je vais réessayer. Et après, sinon, je vais laisser la parole à Huguette si, si j'ai si échoué la deuxième fois. Euh, les, en fait, les, les, les deux méthodes ne sont pas forcément exclusives. Elles peuvent se, se recouper. La voie accès doré, c'est que la publication est tout de suite en accès ouvert. C'est-à-dire que vous publiez dans une revue qui est diffusé librement et gratuitement, sans un délai de avant la diffusion libre et gratuite. Donc par exemple, si vous publiez dans une revue, on va voir le cas tout à l'heure, si vous publiez dans CyberGeo, votre article est tout de suite lisible et visible par tous en accès ouvert. La voie verte, c'est ne rien imposer comme changement au fonctionnement des revues, donc la revue reste possiblement accessible uniquement sur abonnement, donc payante, mais par contre l'auteur a la possibilité après un certain délai, donc là dans la loi actuelle, c'est 12 mois d'embargo qui est proposé par les sciences humaines et sociales, de déposer lui-même son article dans une archive ouverte pour le rendre lisible dans un environnement distinct de celui de la revue, mais un environnement libre et gratuit, mais avec un délai, un décalage entre le moment de la publication première et le moment où l'article est lisible, et puis avec le, le deuxième... Euh, la deuxième particularité qu'on a signalée, le fait que le texte qui est diffusé dans l'archive ouverte n'est pas forcément exactement la même version que le texte diffusé dans la revue, dans le cas où on a affaire à une politique d'éditeur qui restreint la diffusion de la version éditeur. Ok, merci beaucoup. Je vous en vous prie. Ça fonctionne Oui, merci. Alors, pour, pour terminer sur cet article 30 de la loi pour une république numérique, est-ce que vous pouvez nous dire deux petits mots sur le caractère rétroactif de cette loi C'est-à-dire, est-ce qu'un chercheur peut considérer qu'il peut déposer dans une archive ouverte un article qu'il a publié avant cette loi Non, non, il n'y a pas de caractère rétroactif. On l'a en droit pénal, mais pour le reste, a pas de caractère rétroactif. Donc c'est à partir de la promulgation de la loi que... D'accord, parfait. Deuxième petite question, un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Alors Benjamin, je te laisserai terminer la série de questions que tu voulais poser. Mais on parle depuis tout à l'heure de dépôt dans HAL de documents qui ont été publiés, hein, des articles, des chapitres d'ouvrages. Les chercheurs ont la possibilité également de déposer des documents non publiés, des cours, des rapports. Et HAL notamment prévoit des dispositifs de protection du droit d'auteur euh, spécifique à ces documents non publiés hein, dans le, le cadre des creative commons, des licences creative commons. Alors si on a le temps, j'aimerais bien qu'on en dise deux petits mots aussi avant la fin de, de cette table ronde. Sur les licences creative commons, c'est ça Oui. Alors, je peux parler en quelques mots des licences creative commons. Euh, sur, les licences creative commons sont des contrats, euh, des contrats euh, type, un euh, nombre de 6, qui, euh, qui permettent à, à n'importe quel auteur... Qui, qui le souhaite de partager largement tout type de contenu, ça peut être du texte, des images, de la musique, des vidéos, peu importe. On le voit souvent sur Internet avec un petit logo CC. Et en fait, le, le, le succès de, de Creative Commons, c'est que l'aspect juridique, les contrats, est un peu mis en arrière-plan. Ce qu'on a, ce qu'on voit généralement, c'est un petit logo CC avec des petites clauses: BY, NC, ND, SA. Tout dépend. Et en fait, en fonction des petites clauses que vous avez à côté, vous savez que l'auteur a tout partagé, mais qu'il a imposé certaines obligations. Si la petite clause BY, c'est qu'il faut citer l'auteur. Cette clause-là, vous l'avez tout le temps. Si la petite clause NC, c'est qu'il interdit l'usage commercial. Si il y a la petite clause ND, c'est qu'il interdit la modification de son œuvre. Et si il y a la petite clause SA, cher like, c'est qu'il impose le reversement des modifications selon les mêmes licences. Donc vous prenez un article, vous le modifiez, vous devez reverser l'article modifié sous la même licence. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Ces licences sont opposables en droit C'est-à-dire si jamais ces, ces règles ne sont pas respectées, on peut se retourner contre oui, la personne qui a le, fait le détournement En fait, tout l'intérêt de ce type de licence, euh, c'est des licences libres, euh, ouvertes, euh, c'est qu'elles reposent sur la propriété intellectuelle. Donc la personne qui utilise ce que vous avez fait et euh, soumise cette licence, soit il respecte la licence et, euh, et tout va bien, soit il ne respecte pas et il est contrefacteur. Donc la, la sanction est suffisamment importante pour pouvoir se retourner. En fait, c'est la même sanction que n'importe quel autre contrat en matière de propriété intellectuelle une question ici Oui, en fait j'ai trois questions. Allez. Euh, la première concerne les chapitres d'ouvrage. Vous avez brièvement dit que le, la, la loi ne concerne pas les chapitres. Euh, J'aurais voulu savoir dans quelle, dans quelle temporalité euh, euh, ben, les éditeurs nous permettent. Parce que moi j'ai jamais signé de contrat pour les chapitres d'ouvrage que j'ai écrits. Euh, ça c'est ma première question, pour pouvoir le déposer sur HAL. Euh, ma deuxième question concerne aussi une question de, de droit. Euh, moi, je souhaiterais retravailler des articles que j'ai publiés quand j'étais doctorante. Et genre. Soit pour faire des précisions le, des sujets qui ont évolué sur mon territoire. Je suis ethnologue, donc voilà, je travaille sur des processus en cours. Voilà, pro, proposer de nouvelles références, éventuellement même faire référence à des, des articles que j'ai publiés par la suite, rajouter des photos, des choses que ne m'ont pas permis euh, des éditeurs, euh, voilà, pour qu'on a plus de place. Euh, et voilà, je voulais savoir est-ce que dans quelle mesure j'ai le droit de modifier des articles qui ont été euh, euh, publiés euh, dans une revue. Et j'ai une dernière question concernant les, les, les évaluations par nos pairs euh, parce que donc quand on publie dans une revue euh, et euh, des noms des ouvrages donc on est euh, on est évalué par les par des éditeurs ou des, ou des rapporteurs extérieurs euh, quand on dépose par exemple une conférence euh, sur sur HAL ou par exemple si moi mon article que j'ai retravaillé euh, je le dépose sur HAL euh, du coup on n'a pas euh, ces peer reviews, donc du coup on il voilà, y, y a une valeur moindre ou qui peut être considérée comme moindre. Alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, dans la loi prévue ou par la suite prévue, qu'on pourrait, euh, euh, par exemple, demander à des, à, des, à des collègues de revoir notre... Euh, d'évaluer, de, de, de, et de, de, de, par exemple, de valider et on pourrait l'indiquer euh, quand on dépose sur, sur AL. Voilà. Alors, sur les, les deux premières questions... Euh Première chose, c'est en fait, tout dépend du contrat que vous avez signé. Alors ça, C'est pas. vrai bonne... qu'en sciences humaines, ça va être un cas très fréquent. Est-ce que si on n'a pas signé de contrat, c'est open bar C'est ce une bonne nouvelle pour vous. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes auteur, donc si vous n'avez pas signé de contrat, vous avez tous vos droits. Donc vous en faites ce que vous voulez. Et vous pouvez même potentiellement, là je pousse le bouchon un peu loin, mais vous pourriez aller voir l'éditeur les la personne qui a publié pour lui demander euh, s'il a gagné de l'argent et quelle euh, est euh, votre part dans, dans ce, qui est, ce qui a été aperçu. Donc ça, je, je, je pousse un peu loin mais euh, si vous n'avez rien signé, c'est le cas le plus confortable, vous avez tous les droits. Euh, la deuxième question sur la modification d'un article, ben, actuellement il n'y a pas, avant, avant la loi en tout cas pour une république numérique, euh, effectivement en fait à du moment où on a cédé euh, de manière exclusive ses droits sur un article, euh, faire une version dérivée, modifier l'article ben, ne peut être réalisé que si on a l'autorisation de celui de de la personne qui euh, possède ses droits, donc l'éditeur. Donc ça, ça peut être un problème, même si dans, dans les faits, c'est quand même accepté euh, assez largement. À partir de la loi république numérique, les choses vont, vont évoluer, parce que justement, puisque vous avez cette faculté à diffuser de manière ouverte euh, vos, euh, vos articles, euh, vous pouvez ensuite euh, vous appuyer sur ce que vous avez diffusé pour en faire une nouvelle version, et là, ce sera beaucoup plus simple. Peut-être sur la question des chapitres, dire qu'ils ne sont pas prévus dans la loi parce que ça a été en fait une, un point de résistance très fort de, de la part des éditeurs. De, de bien, en fait, le, tout le débat s'est constitué autour des actes de congrès. Et donc il y a une exclusion de la loi très nette des actes de congrès parce qu'il y a une très forte résistance de la part des éditeurs qui, qui voulaient garder en quelque sorte ce, ce segment de marché euh, qui peut être extrêmement rentable puisque les actes de congrès sont souvent vendus très cher, comme, comme vous le savez. Mais après, rien n'empêche éventuellement de faire appel à un éditeur qui pourrait autoriser un dépôt de chapitre sur le modèle où, avant la loi, les éditeurs de revues pouvaient autoriser, après un délai d'embargo, euh, un dépôt de chapitre ou un dépôt de livre dans une archive ouverte. Ce n'est pas parce que la loi ne le fait pas que dans le cadre de négociations que vous avez avec un éditeur, vous ne pourriez pas, après une certaine période d'embargo, euh, diffuser vos livres en accès ouvert. Vous avez d'ailleurs désormais des plateformes de diffusion, je pense à Open Edition Books, qui va permettre la diffusion de livres sous un format numérique, après une période d'embargo, parfois directement, mais parfois aussi avec un, après une période d'embargo, sur le modèle de ce qui se fait d'abord pour les revues. Sur cette question des, des chapitres, Huguette, tu veux dire quelque chose non Particulièrement, c'est vrai que la loi sur le, la République numérique euh, a vraiment beaucoup travaillé, fait, et constitue une avancée sur les articles de, de revue, mais nous avons d'autres produits éditoriaux. Les actes de, de colloque, de congrès, ce qu'on disait avec ma collègue, euh, soit sont maltraités par l'édition, soit trop bien traités, effectivement, correspondent à... Il y a un véritable marché où... Euh, donc c'est assez difficile pour l'ouvrage pour scientifique. Euh, alors la plupart du temps, ce sont des ouvrages collaboratifs. Enfin, c'est des œuvres avec plusieurs auteurs. C'est assez compliqué. Il faut aussi avoir l'autorisation des autres, des autres personnes. Et puis, je pense qu'après tout, euh, il faut essayer de mettre la version au chapitre, votre version auteur. C'est pas plus compliqué que ça, je crois. Je crois qu'il faut en fait un peu arrêter d'avoir peur. Alors, pour ouvrir, pour ouvrir le débat, c'est votre, votre dernière question, qui sera, qui sera la, notre dernière réponse aussi, parce que, parce que nous arrivons au bout de cette table ronde. C'est la question, finalement, des nouveaux modes de communication scientifique que, que permettent les archives ouvertes. Vous avez posé la question de textes non évalués qui, suite à un dépôt, pourraient faire l'objet d'une évaluation Alors en fait. Les archives ouvertes et ces nouveaux modes de communication permettent d'expérimenter aussi des nouvelles formes de diffusion scientifique qui échappent au modèle traditionnel de la revue, c'est-à-dire vous soumettez un article, un comité d'évaluation l'évalue, vous faites le modifier, puis le publie en quelque sorte en mettant son, son saut de qualité. Donc on a des modèles qu'on appelle en anglais de « open peer review », où vous proposez un article à l'évaluation sur une plateforme numérique, euh, il y a en quelque sorte des comités de rédaction nomades qui s'emparent des textes qu'ils vont trouver sur ces plateformes, euh, vont les évaluer, vont ouvrir à la discussion, donc soit dans le cadre d'un comité d'évaluation fermé, soit dans le cadre d'un comité d'évaluation totalement ouvert sous la forme d'un forum, et ces textes ensuite retravaillés, remaniés après un dépôt initial vont apparaître sous la forme d'une revue. Qui va être constitué uniquement à partir de, de dépôts initiaux de préprint. Alors là, je n'ai pas d'exemple en tête parce que c'est la fin de la rencontre. Peut-être, tu Huguette, toi, tu en as que tu peux donner. Un exemple il y a une, une étude qui avait été faite par, sur une revue et. Euh, un, certain, ben non, un certain nombre de revues qui avaient été, euh, une expérience qui avait été mise en place par euh, Revue.org mais au-delà de ça euh, je, je crois que vos questions euh, sont tout à fait intéressantes parce qu'elles sont tout à fait symptomatiques euh, un auteur a toujours du mal à fermer son texte euh, voilà, y compris euh, bon par exemple sur le, sur le problème de l'évaluation euh, au niveau des, des monographies, ce qu'on pratique au niveau de, des presses de l'INALCO, euh, à un moment donné on, on fait remplir des, des fiches d'évaluation, les évaluateurs sont, sont anonymes, mais on, on propose quand même aux évaluateurs d'être mis en relation avec l'auteur et une fois sur deux c'est le cas et pour moi l'important c'est que l'évaluation n'est pas une évaluation sanction mais c'est le début d'un petit débat euh, autour du texte donc ça veut dire que c'est quand même une, une ouverture du texte donc le, le texte est ouvert et donc il faut effectivement réécrire, re retextualiser des choses comme ça euh, en tant qu'éditeur aussi c'est toujours un peu euh, un, un souci euh, quand je, je, je renvoie l'ouvrage enfin, corrigé à, à des auteurs je leur dis, voilà, vous avez le suivi des modifications, mais faites attention, hein, Vincent, euh, le principe c'est de se dire que, voilà, vous avez la possibilité de repartir, sur, de, de, de recorriger, d'accepter le suivi des modifications, mais si vous rajoutez quelque chose, mettez bien le suivi des modifications pour ne pas rajouter des fautes d'orthographe. Voilà. Donc on a toujours du mal, en tant qu'auteur, et ici aussi en tant qu'éditeur, un texte et on a toujours la tentation de, de le reprendre et d'autant plus qu'à l'heure actuelle cette tentation elle est forte puisque euh, sur, sur l'anthropologie on, on a la possibilité de mettre des documents de, de terrain, ce qu'on n'avait pas finalement l'écriture est quand même tout à fait dans certains cas elle est presque dérisoire elle est, elle est presque annexe mais c'est ce qui passait le, le mieux dans, dans l'édition maintenant avec le, le multi-support le, le multimédia c'est vrai j'ai des tas de j'ai quand même pas mal de collègues qui me, qui me proposent une nouvelle édition totalement enrichie, parce qu'il y a du son, il y a de l'image, enfin l'image c'est pas difficile de faire passer en print, mais le son c'est quand même encore une difficulté. Mais, donc ça veut dire que les, la diffusion numérique est quand même quelque chose qui, qui, qui, qui fait bouger beaucoup les lignes, et heureusement. Mais même les tables rondes sont difficiles à fermer, donc nous allons nous arrêter maintenant pour que vous puissiez quand même profiter de, de, 10, minutes, de 10 minutes de respiration avant la prochaine. Et je remercie chaleureusement nos trois intervenants. Merci à vous.